Bon, cette courte, j'espère, vidéo va vous présenter l'essentiel de la première partie du texte que nous étudions, qui est la scène 2 de l'acte 1, des fausses confidences. Donc on a déjà vu ces éléments que vous avez devant vous ensemble, en classe, avant d'être interrompu tout à l'heure. Je reprenais là-dedans en fait, les, les principaux points qu'on avait observés, le renversement, etc. etc. on en était là. Euh, je avais insisté sur une idée que le valet semblait déjà en position dominante. Alors, il y a certains éléments qu'on va observer ici qui vont vous confirmer cette idée-là. Donc, ici, je vous invite à regarder euh, un phénomène assez étrange. Donc, vous avez dans ce passage, dans cette réplique de Dorante, tous les éléments de, toutes les informations c'est-à-dire les éléments d'exposition dont le spectateur est supposé avoir besoin pour comprendre la situation. Il y en a certains qui sont signalés ici. Votre parent, vous voyez bien que c'est relativement artificiel de la part de Dubois de, de, de, de, de préciser que c'est son parent. Donc, On voit bien ici le, le phénomène de double énonciation qui permet à Dubois d'informer le spectateur des éléments vraiment indispensables à la compréhension de la situation. Rémi est le parent de Dorante. Euh, il va le présenter en tant qu'intendant et on a ici toute, la, toute une série d'informations qui évidemment nous renseignent sur la situation qui va se développer. Mais ce qui est assez frappant, c'est de voir que toutes les informations sont données brutalement, j'ai presque envie de dire, de manière très accumulative à travers une accumulation de propositions subordonnées. Euh, attendez, il y a des trucs qui m'embêtent là. Voilà. Euh, donc ici, par exemple, cette dame dont je lui ai parlé, dont il se trouve le procureur. bon, Mais on remarquera que dans le même temps qu'on donne des informations cruciales, c'est-à-dire il est venu pour une dame, pour être attendant d'une dame, dans le même temps fait une périphrase. Cette dame dont je lui ai parlé, dont il se trouve le procureur, ça ne nous dit pas comment elle s'appelle. Donc il y a quelque chose là qui reste de l'ordre du mystère pour le spectateur. Donc c'est à la fois la double énonciation et qui nous informe et en même temps ça, ça, ça brouille un peu les pistes. Même chose avec cette série de subordonnées euh, complétives. Il m'a dit que je me rendis ce matin ici, première complétive, deuxième complétive, qu'il me présenterait à elle. Troisième complétive, qu'il sera avant moi. Quatrième complétive, ou qu'il si s'y était pas encore, je demandasse une mademoiselle Marton. On connaît le nom de Marton avant même de connaître le nom d'Araminte. Et donc évidemment, tout ça, ça fait énormément d'informations pour le spectateur. Et on peut deviner qu'ici, c'est ce que j'ai mis ici, de, peut, je parlais d'hypotaxe, c'est-à-dire une accumulation de subordonnés qui crée un effet accumulatif. Et le spectateur finalement est moins informé que noyé. Il y a un effet de brouillage en fait dans ce, dans ce passage qui va permettre dans le même temps de faire ressortir plutôt la complicité entre les deux personnages. Alors, euh, il résume la situation à travers un présentatif « voilà hein, »,« voilà »,« voici »,« c'est », tout ça, c'est ce qu'on appelle les présentatifs. « Voilà tout », donc il résume cette situation à l'air d'un pronom, qui reste assez énigmatique. Donc, cette combinaison d'un présentatif et d'un pronom euh, contraste singulièrement avec l'accumulation de subordonnées qu'on avait juste avant, et a même un effet comique, parce que la situation est tellement complexe, que pour le spectateur, ce voilà-tout peut prêter à rire. Ça, ça paraît énorme déjà comme, euh, comme situation, ça paraît très compliqué. Donc, on, on insiste sur la complexité de la situation. Et en même temps qu'on insiste sur la complexité de la situation, comme vous pouvez le voir ici, euh, les négations qui s'accumulent insistent, elles, sur le secret partagé entre Dorante et Dubois. Donc, une fois de plus, on est en train d'insister euh, sur... Euh, sur la, leur connivence, leur complicité, plutôt que sur euh, les détails exacts de l'intrigue. Donc, euh, ça reprend notre idée de, de, de conclusion de la dernière fois, qui disait que finalement, c'est certes une exposition. Il y a des éléments, bien sûr, qui nous sont donnés, mais il y a aussi un effet de brouillage dont il est important de tenir compte, qui permet d'insister sur la connivence entre le valet et le maître, l'ex-valet l'ex-le-maître. Euh, autre élément à remarquer, euh, donc ça... Cette connivence commence à laisser poindre une sorte d'inversion des rôles. Donc, ce projet dont il est question, de son propre aveu, Doran n'y croit pas vraiment. Il me paraît extravagant à moi qui m'y prête. Alors, pour insister sur cette impression qu'il a, si vous utilisez le mot ressenti, vous êtes mort. Son sentiment, cette impression, c'est pour insister sur cette impression ou cette. Euh, ce sentiment qu'il est le tien Vous voyez qu'il reprend le pronom « me », il me paraît extravagant, « à moi ». Ce dédoublement du, du, du, du complément permet vraiment d'insister sur les doutes que lui, de le supposé maître, éprouve vis-à-vis -vis, euh, vis -vis du, du projet, ce qui permet d'inverser les rôles. Le... le Dorante n'est pas dépositaire du pouvoir, en quelque sorte. Il est dépendant de son valet. Et dont on comprend d'autant mieux que c'est le valet qui est derrière l'organisation de tout ça. Euh, on insiste également très, très fort sur la gratitude de Dorante à travers cette citote. « Je n'en suis pourtant pas moins sensible à ta bonne volonté. » C'est une manière de dire qu'il est extrêmement reconnaissant vis-à-vis -vis de Dubois. C'est une litote. C'est un peu comme « va, je ne te hais, point ». La situation qui lit est résumée, à l'inverse de l'hypotaxe qu'on avait juste au-dessus, elle est résumée par une série de phrases juxtaposées. « Tu m'as servi, je n'ai pu te garder, je n'ai pu même te bien récompenser de ton zèle. » Vous voyez qu'il n'y a aucune conjonction, on peut parler de parataxe. Euh, ça donne un résumé, lacolique de la situation, et... Euh, ça permet finalement de, de, de, de faire comprendre aussi ce qu'il lit précédemment. On observe que ce résumé laconique s'oppose à la reconnaissance. Donc, on insiste beaucoup là sur la reconnaissance de Dorante. Il résume la situation très brièvement, de manière laconique, et à l'inverse, il insiste à travers, à travers les locutions adverbiales qui sont compléments circonstanciels de temps. Malgré cela, en vérité, qui sont en début de proposition, il insiste sur. D'une part, la bonne volonté de son valet. Il était venu dans l'esprit de faire ma fortune. Donc, ce, malgré cela, qui est, qui, est, qui est antéposé, insiste lourdement sur euh, la gentillesse, la, la bonne volonté du valet. Le, en vérité, insiste sur la reconnaissance, que, euh, et la gratitude que Dorante lui, lui donne. On observe donc une attitude très humble, l'humilité de Dorante, qui permet là aussi de mettre en valeur le rôle, le rôle déterminant du valet. Dernière remarque, on observe que dans toute la scène, il y a énormément de signes d'affection entre les deux hommes. Donc d'une part en jaune, j'ai souligné le fait qu'il y a de fait des, des informations essentielles au, pour, le, pour le spectateur, à savoir qu'ils se connaissent, qu'ils ont un projet... Et ce projet passe par le fait que il a, euh, Dubois a adressé, c'est-à-dire qu'il a recommandé, si vous préférez, dorante auprès de Monsieur Rémy. Mais on observe tout en bleu, vous voyez tout ce vocabulaire de l'affection et du service. Donc, sensible, volontaire, récompensé, zèle, reconnaissance, je suis content de vous, excellent homme. là, voilà, il y a énormément de termes qui, euh, qui, euh, qui dénotent immédiatement une grande, grande affection, une grande loyauté entre ces deux hommes. Et donc, à ce stade de la scène, le spectateur peut se demander <coughs> à, quel, à quel type de relation, à quel type de projet, pardon, cette relation de connivence va être pour quel type de projet va être utilisée. Est-ce que ces deux personnages sont des bandits, des voleurs, ou est-ce qu'ils vont être des gens vertueux on, À ce stade de la scène, on ne peut pas le savoir. Tout ce qu'on sait, en revanche, c'est qu'il y a un projet compliqué une manipulation qui a l'air d'être en train de se, de, se, de se mettre en place. Et donc, pour l'instant, le spectateur ne peut pas encore savoir s'il s'agit d'un projet vertueux ou pas. Donc, évidemment, dans la deuxième partie de la scène qui suit, c'est le moment où, justement, on va, tout, on va éclairer la situation pour le spectateur. Voilà, ça, c'est la fin de la première partie. J'espère que cette petite vidéo vous aide à compléter ce qu'on a pu dire en classe.